Tous, on se retrouve pour la vidéo de présentation de la nouvelle mise à jour de l'île de Club Pingouin, la mise à jour 1.10. Donc cette mise à jour, c'est la mise à jour du premier anniversaire de Club Pingouin. C'est parti. Hello, welcome to the very first anniversary party. I'm so proud of what we've built this year an exceptional community that cherishes kindness and fun. Whether you've just arrived or you've been here since the beginning, your story is a part of this island. So grab some cake and raise a slice to our first year. May the next one be filled with new friends and new mysteries. Anniversary, Penguin Island. Dans cette mise à jour, nous trouverons tout d'abord le studio d'enregistrement de Cadence qui se trouve au centre de l'île, à côté de la piste de danse. Vous pouvez rentrer, c'est tout simple, on avance dedans et on y a. Donc voilà le studio d'enregistrement de Cadence où il y a tout ce qu'il faut pour de magnifiques morceaux toute tranquillité et vous pourrez également participer aux aventures de to danse. Nous avons donc l'épisode 1 qui s'appelle Préparation, un épisode 2, un épisode 3, un épisode 4 et un épisode 5. Il faudra donc monter de niveau pour débloquer les prochaines aventures. Également, nous avons de nouveaux mobiliers pour euh, l'igloo. Vous montrer les maintenant que nous pouvons trouver à la boutique igloo et intérieur au centre de l'île. Donc, nous avons tout d'abord de nouveaux objets interactifs, de nouveaux objets muraux et normalement, c'est à peu près tout. Je vous invite tout de suite, je vais aller dans mon igloo et vous montrer ces nouveaux mobiliers. Donc, nous voilà dans mon igloo. Et donc, nous avons plusieurs nouveaux objets interactifs tout d'abord. Nous avons des statues de bois pour s'entraîner à l'épée. On pourra aussi s'entraîner avec des bonhommes de neige. Et on pourra sauter, bien évidemment, sur le château de sable comme à la crique noix de coco. Ensuite, nous avons un compteur de pingouins qui nous permettra de voir combien il y a de personnes dans Donc Parfait notamment pour faire des fêtes et pour savoir exactement le nom de pingouins. Nous avons également un téléporteur qui nous permettra de nous téléporter à n'importe quel endroit. C'est très simple, on pose le téléporteur et on dissocie les deux et on pose le deuxième où on veut. Donc par exemple, on pourra se téléporter sur nos toits, sur un arbre, comme on veut. Vraiment plein de possibilités. Ensuite, nous aurons des caméras de surveillance qui nous suivront à l'œil quand on marchera. Parfait pour détecter les intrus. Et c'est tout pour les nouveaux mobiliers d'igloo. Nous avons ici quelques petites modifications au niveau de l'interface, sur mobile et sur PC. Maintenant, c'est sur le côté, c'est des petites boîtes bleues. Et quand on sélectionne un, un objet, on pourra aussi le dupliquer. Donc on le duplique à la même taille. Ce qui peut être très utile. Néanmoins, pour pouvoir le dupliquer, il faut avoir cet objet en plusieurs exemplaires dans notre inventaire. c'est à peu près tout pour les igloos. Ensuite nous allons passer au Mont Blizzard où il y a eu des modifications au niveau des courses de bruit qui sont désormais accessibles à tous les pingouins membres et non membres. <coughs> Donc pour y aller c'est très simple, c'est comme avant, soit on prend le canon soit les trampolines. Désormais donc, il y a un compte à rebours avant le commencement de la course et on peut faire des courses à plusieurs. Bon malheureusement là je ne vois personne mais on peut faire des courses à plusieurs. Et quand nous aurons plusieurs, nous pourrons trouver deux, un leaderboard. C'est-à-dire un classement avec un score et on pourrait également gagner des pièces. La partie va bientôt commencer. Et donc ça se rapproche beaucoup plus de, du système de course de bouée de l'ancien club pingouin. On pouvait gagner des pièces et c'était vraiment une course. Alors qu'avant, l'île de club c'était un petit peu une balade. Voilà, Il n'y avait pas vraiment d'enjeu, c'était euh, contre soi-même. C'était une course contre la montre, c'était le cas de le dire. Alors que maintenant, il y a des objectifs, des bonus à récupérer, qui se présentaient comme vous avez pu le voir sous forme rouge et vert avec une hélice. Et nous avons également des enclumes qu'il faut éviter pour ne pas perdre le point, qui seront, euh, qui seront des malus. Donc, désormais, nous avons un score. J'ai fait 36 secondes. J'ai fait euh, 200 de bonus et donc j'ai au total un score de 440 points. Et donc mes récompenses c'est 5 pièces et une quantité euh, d'expérience pour Rocky, mais moi je suis niveau maximum. Et donc nous pouvons également refaire la course directement en appuyant ici. Et donc nous n'avons plus besoin de remonter la montagne à chaque fois. Ce qui est un avantage plutôt pas mal. Ensuite, nous avons également à la crypt mode coco, la scène qui est en train d'être euh, qui sera lors de l'anniversaire totalement décorée. Donc euh, d'ailleurs, vous pouvez aider à la décorer et à préparer le show dans les aventures de Cadence avec donc, la chanteuse Cadence, Rory, Dot et d'autres mascottes. Ensuite également, vous avez de nouveaux habits. Que nous, euh, spécial anniversaire. Donc nous avons d'abord des habits par rapport au niveau, mais nous avons également surtout euh, des niveaux de cadence, pardon, nous avons surtout de nouveaux habits pour le premier anniversaire. Avec notamment. Je vais juste retirer tout ce que j'ai, parce que là vous voyez pas trop. Voilà, nous avons également un nouveau t-shirt. quest